Bonjour à tous, nous sommes le 17 octobre 2020. Euh, J'aimerais regarder avec vous euh, ben, ces deux nouvelles qui sont sorties à propos de, des déclarations de, euh, du FMI, euh, Fonds monétaire, monétaire inter, international, excusez, et la Banque mondiale. Euh, deux institutions qui ont été créées en 1945, le 27 décembre, tout de suite après euh, ben, la fin de la deuxième guerre mondiale et il faut remarquer aussi que ce sont des institutions qui ont été euh, créées euh, dans l'optique euh, des accords de Bretton Woods c'est-à-dire euh, euh, que le dollar américain le dollar américain est devenu roi sur la planète euh, donc euh, ces deux déclarations qui sont vraiment importantes qui sont venues de des deux prési de présidentes directrices on va voir ça euh, je voulais vous partager ça parce que je pense c'est très très très pertinent dans le contexte actuel euh, on prépare euh, la planète euh, grand reset. On prétend que euh, tout ce qui est arrivé est directement lié au coronavirus. Euh, moi, je je le crois pas. Je crois plutôt que notre système était déjà défaillant. Euh, donc, on se trouve à avoir euh, eu des conséquences de de notre manière de voir depuis des années. En 71, on sait très, très bien, lorsque l'or a été détaché euh, du, de la devise américaine, on disait à cause de la dette euh, qui était euh, exorbitante euh, au niveau de, de la guerre du Vietnam, euh, eh bien, lorsqu'on a détaché justement la devise euh, américaine à 35 dollars pour un once d'or, eh bien, là, on s'est laissé aller et on a commencé à baser notre économie sur le système fiduciaire, c'est-à-dire non plus basé sur quelque chose de solide, euh, qui était quand même euh, là depuis euh, des années, parce que dans le fond, les accords de Bretton Woods, on avait aussi considéré l'or dans le... Le, la, la déclaration de Bretton Wood, euh, euh, là-dessus, euh, John Melarkin avait proposé le bancard qui n'a pas été accepté. C'est le dollar américain qui est euh, devenu roi. Donc, en tout cas, depuis, euh, 40, de 44 jusqu'à 71, on avait quand même euh, le dollar américain qui était basé sur l'or, mais à partir de 1971, euh, tout s'est terminé. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Et c'est des, des déclarations qui sont quand même assez euh, surprenantes. Euh, euh, parce que ce pas des nouvelles organisations, autant le FMI euh, et autant la Banque mondiale. Donc, euh, on va regarder ça. <rire> c'est assez surprenant comme déclaration. Mais, euh, donc, euh, ça se trouve à être euh, Chris Talina euh, Georgieva, directrice du général du FMI, qui vient de déclarer ça, c'est récent, le 15 octobre 2020, un nouveau moment à Bretton Wood et euh, dans l'article tout simplement on parle d'un un peu de ce qui s'est passé à Wood où on avait après la deuxième guerre mondiale que tout était détruit on avait euh, de nouvelles euh, vies une nouvelle vision du monde et on pensait que euh, tout deviendrait beau que les petits oiseaux euh, chanteraient autour de nous que les fleurs pousseraient un peu partout sur la planète et c'est pas tout à fait ce qui est arrivé. Au contraire, on a eu, euh, après la Deuxième Guerre mondiale, oui, on a eu un boom économique, surtout aux États-Unis. Donc, euh, l'Europe a été bâtie. Mais après ça, dans les années 70, on a commencé à avoir des troubles et 71, j'avais fait une vidéo là-dessus, 70, 71, on voit que le monde a changé à partir de ces temps-là. Euh, donc, euh, je vais lire un peu ce que Mme ma, euh, Georgieva a dit, qui est la directrice générale du FMI. Euh, l'introduction du discours, à l'issue de la conférence John menarkin à part de 1944, euh, 44 hommes ont signé euh, cette déclaration-là. Euh, à l'issue de la conférence, John menarkin a saisi l'importance de la coopération internationale en tant qu'espoir pour le monde. Si nous pouvons continuer, la fraternité de l'homme sera devenue une phrase à titre déclaré. Donc, euh, oui, on avait des... Euh, euh, une vision du monde qui était quand même positive. On a vu la première guerre mondiale en 14-18 et ensuite, quelques années plus tard, ben, c'est sûr que dans le fond, Hitler, euh, vous le savez très bien... Euh, a ressurgi à cause de, de, de l'imposition euh, après le traité de Versailles, des impositions euh, très importantes au niveau euh, des réparations de guerre de la première guerre mondiale. Et donc euh, le, Adolf Hitler euh, était rien dans le fond, euh, a ressurgi de ça parce que le peuple allemand était vraiment devenu euh, esclave du reste de l'Europe. Donc euh, ensuite de ça, Hitler, on connaît l'histoire, en euh, a commencé euh, à, à devenir euh, vraiment puissant au niveau de l'Allemagne et la population a voté directement pour lui parce que dans le fond, il a reparti euh, l'économie. Donc, euh, il a commencé à donner euh, la Volkswagen, voiture du peuple, que ça veut dire. ben une voiture à chaque citoyen, ainsi de suite, et l'économie allemande euh, a bénéficié de ça, mais au détriment d'une politique absolument... Euh, ben de... Euh, conquérant, parce que dans le fond ils voulaient prendre l'Europe en entier mais aussi euh, de destruction de populations qui ne faisaient pas euh, son affaire euh, on parle des euh, ben, juifs ça c'est sûr on parle des romainichels on parle des handicapés euh, des vieillards euh, non non non c'est pas c'est de l'eugénisme ça on, on peut pas accepter ça en tant qu'humain donc euh, après la deuxième guerre mondiale où euh, les alliés ont remporté la la guerre même on, on prétend et que les Russes ont gagné la guerre dans le fond. Peu importe, c'est un débat. Euh, mais dans le fond, les Américains ont, sont arrivés. Ils sont arrivés quand même après la, le bombardement de Pearl Harbor. Euh, ils sont impliqués en, en 42, 43. Mais, euh, la guerre était déjà commencée. Donc, euh, pour revenir à les décl aux déclarations uh, John Miller. Menard Kane, à l'issue de cette rencontre en 1944 à Bretton Woods, a déclaré oui que l'humanité, on repart sur des nouvelles bases et ça va bien aller. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un nouveau moment, à, comme Bretton Woods, une pandémie qui a déjà coûté euh, plus d'un million de vies. Euh, J'ai fait le calcul, dans le fond, vous divisez un million, euh, divisé par. Euh, on est rendu 7 milliards, euh, 7 milliards 800 millions, on va le faire. On va le faire le calcul, 1 million, 1. 1, million divisé par 8. On se trouve avoir eu ça si mon calcul est bon euh, je ne sais pas si je me suis trompé d'un zéro, tout cas peu importe, là. vous voyez le pourcentage de la population qui est décédée euh, par le coronavirus, euh, vous le voyez vous-même, euh, peut-être que je me suis trompé d'un zéro, c'est 0.001, ou en tout cas peu importe, euh, c'est à peu près ça, Un million, on dit un million divisé par, j'ai arrondi 8 milliards, là. mettons, ça serait 0.0002%, euh, si mon calcul n'est pas bon, vous ferez. Euh, on peut aller voir rapidement euh, dans mes statistiques euh, le nombre de morts, euh, euh, ben, comment qu'ils décèdent de personnes à, à chaque jour. Euh, 59 000, là, euh, on vient d'avoir 59 000 décès. Euh, cette année, on a eu 46 millions. Euh, un petit peu plus loin, on se trouve avoir les décès euh, de, euh, du... Euh, euh, du SIDA dont on, on ne parle plus du tout. On a un million trois cent million trois cent mille personnes qui décèdent euh, du SIDA euh, cette année. Le cancer, c'est 6 millions de personnes qui décèdent du cancer euh, causé par la cigarette. 3 millions de quatre millions de personnes décès provoqués par l'alcool. L'alcool, on est 1 million millions de personnes donc des suicides de huit Mort, mort accidentelle de la route, un million. Donc, euh, notre un million euh, au niveau du coronavirus, il euh, faut faire attention. faut toujours mettre les chiffres en perspective. Donc, euh, on revient à nos moutons. Euh, ce sont, on se trouve à, à justement à avoir cette nouvelle idéologie qu'on dit qu'on va changer le monde et tout va aller bien. Euh, ce n'est pas tout à fait ce qui est arrivé. Euh, donc, elle, euh, cette dame-là, euh, pour le FMI, a dit que, premièrement, euh, elle a trois objectifs. Euh, dit premièrement, les bonnes politiques et économiques. Euh, ce qui était vrai à Bretton Woods l'est aussi aujourd'hui. Des politiques macroéconomiques prudentes et des institutions solides sont essentielles à la croissance et à l'emploi et à l'amélioration de la vie. Euh, excusez, madame, euh, mais c'est depuis 1944 que vous existez. Qu'est-ce que vous avez fait tout ce temps-là, de 1944 à aujourd'hui? avant que le coronavirus soit là. Vous voyez, dans le fond, euh, l'institution elle-même euh, a des belles recommandations, belles choses, mais dans le fond, la réalité, c'est qu'ils sont là depuis 1945, là, le 27 janvier, et c'est eux qui avaient les clés du pouvoir, pourquoi qu'ils ne l'ont pas fait. Euh, donc, cela implique de surveiller attentivement les risques présentés par une dette publique élevée. Mais c'est ça qu'on fait depuis 1970. Écoutez... <rire> Nous prévoyons que les niveaux d'endettement de 2021 augmenteront considérablement, environ 125 du PIB dans les économies avancées, si on le sait. Ben, De toute façon, c'est pas nouveau. Euh, lors deux trois ans, on était à 100 du PIB dans presque toutes les économies, euh, 65 du PIB dans les marchés émergents, en tout cas ainsi de suite, et euh, son deuxième impératif c'est que les politiques doivent être, ben, ou ça veut dire prendre soin des personnes. Ben ça, c'est normal, et dans une société évoluée, euh, les, pour, la plupart des sociétés occidentales, on prend soin de nos personnes. Le budget consacré, on, on, on Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Euh, Dépenses gouvernementales mondiales aux soins médicaux, regardez. Euh, c'est ce qui est le plus important dans les budgets euh, au niveau mondial des soins médicaux ensuite euh, dans l'éducation et ensuite euh, dans l'armée donc euh, c'est vraiment au niveau des soins médicaux qui en ce moment on a le plus important euh, donc euh, c'est ça on se trouve à voir ça le, deux, le deuxième euh, objectif c'est euh, la, la santé les soins médicaux troisième c'est le climat donc, au FMI, nous travaillons sans relâche pour soutenir une reprise durable et un avenir résilient alors que les pays s'adaptent aux transformations structurelles induites par le changement climatique, l'accélération du numérique et l'essor de l'économie naissante. Donc, dans le fond, on se trouve vraiment à avoir des idéologies, mais qui sont déjà présentes. Dans le fond, le problème, c'est un problème économique. C'est un problème économique. Euh, vous pensez que vous allez trouver des nouvelles, euh, des nouveaux paramètres pour changer ce qui est déjà existant, mais dans le fond, c'est ça parce que euh, ça n'a pas fonctionné, le système de Keynes n'a pas fonctionné, basé sur la dette. Et euh, là, pour terminer, c'est ça, c'est une autre euh, euh, personne qui se trouve être Carmen Reignard, qui est une économiste de premier plan euh, de la Banque mondiale, qui a été créée là aussi le 27 décembre 1945. Et elle dit en substance un peu ben, ce qui ce qui arrive en ce moment, c'est que... Elle m'en regarde contre euh, cette crise économique euh, qui se transformerait en, en une crise financière. Cela n'a pas commencé comme une crise financière, mais ce, euh, et il se transforme en une crise économique majeure avec des conséquences financières très graves, a déclaré. Euh, Renard, dans une interview, accordée à Bloomberg. Bon, il y a eu un long chemin à parcourir. Interroger sur la question de savoir si les banques centrales achetent, euh, achetant des obligations pour maintenir des rendements bas sont en de fin compte un jeu à somme nulle, alors... Euh, que tout le monde le fait, <rire> tout le monde le fait, c'est ça sur la planète, tout le monde le fait, tout le monde le fait, Vengar euh, a déclaré, c'est une guerre, guerre économique, euh, le coronavirus n'a été comme catalyseur. Pendant les guerres, les gouvernements financent leurs dépenses de guerre comme ils le peuvent, et à l'heure actuelle, les besoins sont criants. Donc, comme je vous dis, les injections monétaires dans les systèmes euh, sont loin d'être terminées. On va en avoir encore beaucoup, beaucoup. Et euh, pour terminer, Rengar a pris la parole après. Il y a des pays des plus... Plus riches du monde ont accepté de renouveler une initiative d'allègement de la dette des plus pauvres, au moins jusqu'au premier trimestre de 20, 2021. De ça, de l'appel de la Banque mondiale pour une prolongation d'un an. Donc, pour terminer, euh, on se trouve à être dans des paradigmes qui n'ont pas changé de depuis, depuis 1944 et en 71, ça c'est euh, les, les, les, tous les, les, les les beaux discours qu'on avait dans le fond, on les a oubliés euh, et on continue à empiler des dettes, des dettes depuis des années, surtout depuis les années 70. Donc, euh, en ce moment, on se trouve à être dans un impasse et c'est pour ça qu'on parle du grand reset tout ça. Mais euh, ce que vous venez de voir, tout simplement, c'est que les deux institutions qui ont été créées le 27 décembre 1945 après ben la guerre là, la guerre était finie 1945 on était dans un but noble peut-être mais dans le fond on y retournait à nos mêmes manies et depuis des années c'est la même chose le système euh, qu'on connaît sur euh, basé sur euh, le keynésianisme sur John Maynard King est, est à la fin de parcours et euh, euh, on va voir ce que ça va produire dans le futur, mais euh, non, euh, les bases euh, ne sont pas solides pour continuer, c'est pour ça qu'on parle du grand risque